de vous retrouver, vous ne rêvez pas, et pour les nostalgiques, pour les anciens de la chaîne, vous allez péter un plomb, et pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui n'ont jamais connu, eh bien vous allez, j'espère, passer un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve les amis sur Minecraft pour une toute nouvelle aventure, madventure le monde de Mkolo, vous ne rêvez pas J'ai pas envie de passer toute la vidéo sur l'écran d'accueil Donc on va discuter dès qu'on aura créé le monde Mais tout simplement, vous l'aurez compris, on va créer un monde Nous sommes en version 22W46A C'est la toute dernière snapshot Qui est donc en 1.20 J'appelle ça la 1.20 puisque c'est euh, entre la 1.19 et la 1.20 Avec justement les fonctionnalités de la 1.20 qui vont arriver, je ne sais pas quand Mais donc bref, c'est la dernière snapshot Ça va être insane, on va en parler je vais créer un monde avec vous, le monde de Mcolo. Euh, très important, il faut aller dans Datapack et activer Update 1.20 Bundle. C'est le seul truc qui va être modifié. Voilà, en survival, pas de cheat. On crée le monde et on est part, tout simplement. On va découvrir la 1.20 euh, et je suis très heureux. Vraiment, là, alors les gars, juste déjà, je suis avec mon nouveau PC, vous l'aurez compris. Déjà, le chargement, euh, c'est du jamais vu. <rire> Oh là Il y a tout qui se casse la gueule. C'est du jamais vu. Euh, alors attendez, oui non mes touches sont pas assez bien Ah non mince mes touches sont pas configurées Attendez, voilà ça c'est fait les amis Je suis de retour, bon les amis Oui je suis donc avec euh, mon nouveau PC Donc euh, clairement euh, en termes d'expérience, en termes de bug et tout Je crois que vraiment on va être au taquet On va être au taquet, on est en difficulté Normal ça ça bouge pas, c'est très très bien Je suis avec euh, un petit skin encore hivernal Mais euh, je, je le changerai dès qu'il fera Dès qu'il fera meilleur, mais c'est vrai que là il faut quand même sortir couvert On va directement récupérer Messieurs dames la canne à sucre, j'espère que vous allez bien Maximum de pouces bleus pour ceux qui ont compris de dans quoi on s'embarque Parce que vraiment on s'embarque dans un truc, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. et je pèse, je pèse mes mots hein, littéralement. La dernière fois les gars que j'ai fait une vraie survie sérieuse, eh ben, ça remonte à Madventure en réalité. Madventure c'était quand C'était en 2014, d'accord Le monde de Mkolo au départ. Et en fait, l'ambition que j'ai aujourd'hui et l'ambition que j'avais à l'époque, c'est la même. À savoir découvrir Minecraft. Concrètement, redécouvrir le jeu. Parce que depuis le temps vous savez que j'ai lâché l'affaire avec ce jeu J'ai fait des, des serveurs mini-jeux, j'ai refait des petites aventures toutes pourries euh, des, des, des survies modées, machin Je n'avais pas cette flamme, je n'avais plus cette flamme messieurs-dames Et là je pense que ça s'entend à ma voix bordel <rire> Je suis tellement content et, et tellement remotivé Et là vraiment c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau jeu pour moi J'avais découvert la 1.8 à l'époque, d'accord Et là on découvre la 1.20 messieurs-dames Est-ce que c'est pas juste une dinguerie Alors il y a plein de moutons Alors il faut juste que je me refasse un peu la main avec Minecraft enfin euh, avec les avec les enfin vous m'avez compris là je vais faire une hache et hey, je vais faire mon petit speedrunner regardez je vais faire mon petit speedrunner j'ai des idées de construction les gars mais vraiment alors là là il y en a ils vont dire mais c'est fou Mkolo tu as changé frère c'est pas possible oui parce que je suis nul en build je suis nul en construction mais là j'ai des idées j'ai des inspirations je suis des comptes sur Instagram qui m'ont remotivé vraiment à relancer le jeu bordel et en gros on, on en revient même là on est sur la base même de mon aventure ma aventure à l'époque pour ceux qui ont connu bien sûr a savoir je suis en solo et je crée mon monde Vous allez pouvoir me donner des petits objectifs ici et là On va vraiment se faire plaisir pour, pour, pour, pour, pour, Pourquoi pas adopter des loups Et euh, donner le nom des abonnés comme à l'époque hein, pour ceux qui s'en souviennent Mais alors vous inquiétez pas je ne vais pas euh, faire tout le temps le nostalgique à dire Ah on va faire comme si comme à l'époque machin Non mais voilà le, je veux dire la flamme du départ elle est de nouveau là Et euh, ça va être quand même grandement inspiré de ce que j'ai fait à l'époque et, euh, et en plus on commence dans un très joli biome remarque on commence dans un très joli biome Alors moi j'ai vu un petit peu, eh, apparemment il y a des grenouilles frérot Il y a des grenouilles, on peut monter sur des lamas Il y a des bateaux en bambou Bon c'est pas le truc le plus fou remarque euh, Des panneaux super stylés Il y, y a des nouveautés frérot Bon déjà la 1.18, la 1.19 Tout ça c'est des, des mises à jour que, que je ne maîtrise pas Mais la 1.20 Il y a des nouveautés mais ultra stylées pour le coup pour le coup, il y a des trucs ultra stylés. Donc vraiment, euh, je pense qu'il y a de quoi, de quoi se faire kiffer. Souvenez-vous, en 2014, quand j'ai commencé le monde de M.Kolo, vous tapez sur YouTube le monde de M.Kolo et, et ça s'est transformé en mode Donc j'étais en solo, le but du jeu c'était de découvrir la 1.8 et je disais qu'il n'y aurait pas de fin à la série. Là, je suis sur cette lancée de « je ne sais pas quand la série s'arrêtera, si elle s'arrêtera ». Vous voyez ce que je veux dire Donc là vraiment, on est parti sur un épisode allez tous les 2-3 jours, grand maximum. Enfin, je veux dire grand minimum. Donc là, vous allez me voir quand même relativement actif sur cette série. Au-delà des autres vidéos que je vais vous proposer à côté, bien sûr, hein, je n'oublie pas le reste. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez pas mal. Là, en plus, vous savez, je suis heureux. Je suis à 120 FPS parce que je me suis bloqué à 120 FPS. D'accord euh, C'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour moi. Je... Pourtant, j'avais un PC qui était pas si mauvais que ça. Euh, bon, en fait, si. Du coup, finalement, je... je redécouvre le jeu. Je redécouvre le jeu, sachant que vraiment, bon, on est en snapshot, donc c'est quand même des versions relativement buggées. Euh, pour le moment, c'est de la bêta, il peut y avoir des bugs. Mais là, c'est vrai que, bah en vrai, euh, sur cette aventure, normalement, on devrait pas connaître trop de bugs. Et ça, c'est fou. Alors, attendez, j'ai l'auto jump qui est automatique depuis tout à l'heure. Je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Voilà. Alors, écoutez, on va, voilà, on récupère un maximum de ressources en même temps qu'on qu discute. Euh, vous allez pouvoir d'ores et déjà, bien sûr, me proposer des petits objectifs en commentaire. Et là, vraiment, on se fait plaisir. Je veux dire, oh putain, mais c'est magnifique qu ce qui se passe là-bas. On se fait plaisir, les gars. Soyez pas timides dans les, dans les commentaires, vraiment. C'est pas une petite série modée où euh, je suis un peu timide ou je sais pas quoi. Oh, village, let's go. Il y a une forge Il y a de nouveau des forges Non. Ils ont refait les villages comme à l'ancienne Pourquoi pas Par contre, c'est très. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-haut Non, attendez. Euh... Attendez. Il se passe trop de choses et ça me fait plaisir, là. Ça, ça me fait plaisir, messieurs-dames. Non, parce que bon, on va pas se mentir. Depuis euh, des années, hein, euh, la génération des biomes Minecraft, elle est catastrophique. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu lâché l'affaire avec le jeu. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont refait. Euh... Ils ont refait des... des choses qui me plaisent. Attendez, on va faire un truc, les gars. Vous allez me taper dessus. Je vais mettre la musique à 85%. Comme ça, on aura une petite musique en fond, comme à l'époque. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors, voyons voir. Mais oui, il y a nouveau des forges. Mais je croyais qu'il n'y avait plus les forges. Si Non Oh, rooting. Eh, c'est pas mal. Eh, attends, mais frérot, ce villageois, il est super intéressant. Ok, on a des petits trucs qui font déjà bien plaisir. On a des trucs qui font déjà bien plaisir. Euh, je vais pouvoir même faire cuire déjà ma nourriture Donc ça c'est plutôt pas mal Hop directement On va pouvoir déjà commencer à miner tranquillement On a de quoi se faire un lit mais j'imagine que dans le village il y en a Mais bon eh hey, on va éviter de tout leur carotte quand même On est quand même des gens euh, relativement bien Alors les durées des épisodes hein, on va rester sur un petit classique 20-25 minutes je pense Peut-être 20 minutes bon, bon on verra parce que c'est vrai qu'avec mon excitation ça peut très vite partir Eh hey, vous me connaissez de toute façon En général quand je kiffe à fond je dis, ouais, on va faire 20 minutes. Et au final, l'épisode il dure 40 minutes, mon pote. Non, non, on va, on, va pas faire, on va pas faire ça. On va essayer de se. On va essayer de se. De rester sérieux. Oh, il y a un portail Nether là-bas. Il y a tout le village à, à découvrir. Il y a du charbon ici, mec. On va pouvoir faire des échanges. Parce que là, le villageois il me propose une épée looting. Alors, bon, je sais qu'on pourra faire des enchants plus tard, mais quand même. Alors, gardez bien en tête aussi. Parce que là, je suis dans la même vague Qu'à l'époque, hein, vous l'aurez compris. Le monde de Mkolo alias Madventure, je l'ai commencé en solo. Et c'est parti en couille par la suite. Mais de manière positive, par la suite il y a des acolytes qui m'ont rejoint Alors gardez bien en tête que rien n'est impossible Et qu'au contraire je me laisse des surprises comme à l'époque Parce qu'à l'époque j'avais vraiment rien prévu, rien n'était planifié Et là c'est pareil, je me laisse porter par le vent Si un jour j'ai envie de... de, Bonjour MgServe, est-ce que vous pouvez me filer un serveur Voilà, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas pour autant qu'au bout de l'épisode 10 il y aura des gens Bien au contraire Je vais me laisser porter par ma hype, par ma vibe, par mon envie, par vos commentaires Par votre hype par la même occasion et, euh, et voilà, et ça va être vraiment génial. Parce que vous voyez les erreurs que j'ai fait à l'époque, euh, enfin à l'époque euh, entre temps. Donc quand j'ai fait ma aventure saison 2, vous savez que j'ai fait plein de petites aventures ici et là. Et ben je les ai commencé avec beaucoup d'ambition d'un coup. Et au final, après ma hype, elle, elle a dégagé. Et, <rire> et je me suis mis la pression et c'était nul. Voilà, alors que là, là je suis comme un an... Là j'ai 14 ans. J'ai 14 ans, frérot. Euh, donc euh, il y a 9 ans finalement. J'ai 14 ans, je ne sais pas ce que je fais, je lance mon, mon aventure et, et je vais juste me faire kiffer quoi Et je vais juste me faire kiffer, vous faire kiffer Avec des petites constructions bien sympas, je vais essayer de m'inspirer des meilleurs Et, euh, et vraiment voilà, c'est à dire que j'ai pas spécialement de, de projet mais j'ai plein d'idées en tête Donc euh, assembler ici et là et puis ça donnera des, des trucs assez sympas Donc voilà Voilà c'est le petit moment sympa ici où on fait cuire un petit peu finalement les les, les fours mais, euh, mais, mais voilà quoi, mais quel bonheur de... de... Attends combien de, de charbon tu veux contre de l'émeraude toi euh, qu'on qu rigole un peu. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, on n'y est pas du tout là. Ah oui, non, non, non, non. on va, on va peut-être pas pousser mes dans les orties. Attends, je prends encore le, le, le dernier viande là. Hop. Voilà, j'ai des petits problèmes avec euh, avec le masculin et le féminin. Vous l'aurez compris. <rire> Allez, on va partir. Euh, j'ai un lit, le soleil, il est encore bien levé. Alors on va. Eh, vous savez quoi On va explorer le village. Euh, on va explorer le village et puis après on va partir directement en mine hein. euh, une fois qu'on aura pillé le blé. Il me semble qu'il n'y a pas de coffre dans ces maisons Mais il est super chouette ce village Alors pour autant on ne va pas s'installer hein. ici euh, Je pense que là Pas loin du spawn on a des biomes assez sympas Où on pourra déjà se faire un, des premières installations J'ai vu aussi qu'on pouvait mettre des waypoints sans mode Vous, vous voyez ce que je veux dire C'est à dire euh, quand on a une mini carte Quand on a une petite carte en main On peut mettre des, euh, des petits points euh, de repère Voilà j'ai découvert ça Et je crois que c'est aussi une nouveauté 1.20 euh, Ou peut-être 1.19 finalement Mais c'est vraiment génial Avant il fallait un mode pour faire ça voilà, c'est ultra kiffant, c'est ultra kiffant. Euh, Minecraft, euh... Minecraft, quoi. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, là j'ai pas mal de blé, ce sera pas mal. Par ici, y a que dalle. Oh, petite. Et euh... eh, ça je prends par contre. Je suis désolé, hein. je suis désolé. Autant en profiter, euh, autant en profiter. On est au bord de l'eau. Là-haut, vous voyez ça Alors je peux pas zoomer, j'ai pas au petit fight pour des raisons évidentes. Pareil, j'ai pas de ressources pack, j'ai pas de shader parce que bah rien n'est compatible forcément. Euh, L'idée aussi c'est que bah, au fur et à mesure des versions j'upgrade euh, les mises à jour. Donc euh, toujours être à la dernière version. C'est un petit peu le, le but du jeu finalement c'est d'être toujours à la dernière, euh, toujours être à la page. Voilà moi je suis un, un Jones, je ne suis pas un boomer. Donc toujours être à la page, très important. Donc euh, Donc voilà. Ouais je pense que là il y, y a moyen de s'installer un endroit en hauteur Enfin je sais pas hein Je sais pas encore hein. Mais c'est vrai que déjà là les, les générations de biome ça fait plaisir C'est pas un truc catastrophique là où on a spawn Dès le début ça c'est cool Ça c'est cool et franchement je, je suggérerais à aller voir mais en même temps il faudrait qu'on aille en mine Le soleil va se coucher euh, Je peux enlever ça J'ai suffisamment de nourriture hein, clairement sur moi donc ça c'est cool Mais c'est assez amusant parce que Attendez hein On va monter c'est assez amusant Il y a des abeilles Oh mais ça va il y a des grottes, on est quelle hauteur 77 Je rappelle qu'il y a des couches négatives hein, pour ceux qui, euh, qui comme moi sont un peu à la ramasse avec Minecraft <rire> Donc euh, on peut aller en dessous de la couche 0, la bedrock elle est pas à la couche 0 hein. Voilà, alors on va récupérer plein de charbon, ça fera les torches aussi Bien euh, bien parfait, hop Quel plaisir, Quel plaisir. J'ai vraiment hâte de vous lire, mais vraiment hein J'ai hâte de vous lire bordel Hop, ok Soyez à fond messieurs dames, il n'y a pas de musique qui s'est lancée en fond malheureusement euh, ce que j'espérais euh, du jeu ah là pour le coup, je, je vais pas mettre de musique en post prod. Hein. Je veux dire au montage, je vais pas mettre de musique. Je veux vraiment euh, que tout soit au naturel sur cette aventure comme à l'époque. Par contre, par contre, euh, et en vrai, attendez, il me faut vite une grotte pour euh, me mettre euh, safe. Non, d'accord. En vrai, et on pourrait limite s'installer dans la montagne. Alors bon, le truc c'est que la vue elle, elle est pas spécialement folle. Et eh, c'est joli. Hein. La vue est pas spécialement folle, à vrai dire. Mais il euh, y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Euh, bon, du coup, on va se trouver une grotte. Là, j'ai un petit peu divagué. J'ai un petit peu divagué. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai assez de bois sur moi pour me faire un bouclier. Elles font des bruits bizarres, les vaches. Ah attendez, parce que là, on rigole, on rigole. Moi j'ai un lit. Euh, faites pas les malins, je dors en pleine nature. C'est pas grave. Attendez, hein. J'ai pas envie de d'être de, de, de, dans les embrouilles, moi. Moi je suis quelqu'un de très gentil. Alors, euh, pff, là vous voyez, il y a des, des, des trous, mais est-ce que c'est vraiment des grottes C'est ça la question. Et j'ai pas envie de partir en minage opti, petit. Hein. J'ai vraiment pas envie de partir en minage opti. Je veux pas vous proposer ça dès le premier épisode. Euh, alors attendez on va aller voir ça Ah si ça peut être pas mal Ah si c'est bon en fait on va, pouvoir, euh, on va pouvoir squatter cette grotte je pense On va pouvoir exploiter cette grotte Hop je récupère mes biens Oh petit passage secret t'as vu Donc on va directement commencer par se faire un maximum de Alors on va faire ça comme ça regardez Eh hey. oh Pourquoi il me propose pas les torches Hein uh -huh. Très bizarre euh, ça, ça commence bien cette histoire On va se faire tout de suite un bouclier hein, Ce serait pas mal quand même euh... Mais pourquoi il me propose pas de crafter un bouclier bordel Et eh ben alors Ah bah parce que j'ai pas ce qu'il faut aussi Voilà là maintenant je peux Très bien voilà on a le bouclier On va se faire regardez messieurs dames Moi je suis un speedrunner Je ne fais pas d'épée et il faut accepter ça Je me fais une hache en fer Parce qu'avec une hache en fer tu peux tout faire littéralement euh, les torches à la main, la nourriture Et là on va pouvoir partir directement euh, dans cette grotte Bonjour Ah oui ça sert à rien de spam click. Ça aussi il faut que, que je m'adapte Et bon, voilà on va se détendre quand même Et on va pouvoir descendre en mine tout simplement Est-ce que je suis en, en brightness euh... Ah <rire> Me disait bien qu'il faisait sombre Hop, Et c'est parti pour un petit peu de minage hein, Très rapidement, très brièvement Alors l'idée ça va être quand même C'est vrai que voilà, ça s'est fait, c'était rapide Merci à tous d'avoir suivi cette aventure Ah, j'espère que vous avez kiffé Voilà, ça s'est fait Bon, ah mais regardez, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut par là Regardez, hop Et voilà, toujours aussi dégueulasse Bon, bah ma foi, euh, c'est bien ce qui me semblait Écoutez, moi ce que je vous propose, comme il fait jour Voilà, on a dormi, on va pas se prendre la tête On va tout simplement se promener On va pas passer notre journée dans les grottes On va se promener et se trouver notre premier endroit Notre premier spot Peut-être notre premier lieu de vie, pourquoi pas. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'on va avoir justement, euh, eh bien, plein, euh, plein d'idées qui vont arriver en cette fin d'épisode. Là, on est euh, à... Il nous reste 5 minutes d'épisode. On va vraiment faire 20 minutes, les gars. Pour le coup, je vais essayer de tenir 20 minutes. Si je dépasse, je coupe la vidéo nette. <rire> non, je rigole. Par contre, attends, là, il y a un filon, frérot, de charbon. Des filons comme ça, on n'en aura pas tous les jours. Mon cher François, filon, bien sûr. Petite blague de 2012, hein. on connaît... Euh... <rire> eh bah on fait comme à l'époque On fait comme à l'époque, on refait les mêmes blagues Voilà, on est des nostalgiques ou pas là Oh mais il y a un village là-bas aussi frère Ah mais il y a des villages de partout Eh par contre la maison elle est magnifique là-bas Allez on y va, on est vraiment pas loin de là où on a spawn hein. On est vraiment pas loin de là où on a spawn On a spawn par là-bas, donc ça c'est vraiment pas mal Les générations par contre sont vraiment cool Je veux dire là on est sur des, des belles plaines Et je suis désolé mais Bon pour ceux qui me connaissent bien euh, pff, Vraiment euh, les générations elles sont catastrophiques maintenant Enfin c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est vraiment sympa. Là, c'est vraiment sympa. Mmh, coucou petit chaton. Alors, oh. on va pas leur voler. On va rien leur voler, sauf, sauf si vraiment il y a un truc qui, euh, qui me tape à l'œil. Il y avait pas une maison stylée que j'avais vue avant Pas du tout. Je me suis fait arnaquer. On va pas leur voler sauf le pain, parce que bon, le pain, euh, c'est bien. Voilà. Ok. Bon, les villageois sont euh, probablement intéressants, plus ou moins. Je vais pas plus leur casser la tête Ok, vous savez ce qui me fera kiffer là Un petit désert Un, oh Un petit biome Mesa comme à l'époque Oh, je sais pas Bon, de eh, toute façon vous me proposerez en commentaire Si vous avez vraiment des, des idées précises euh, ce serait vraiment Eh, hey tu vois ce boss là ce Franck du boss Eh ben on s'installe dedans, on a une vue sur le village mon pote Eh, non je sais pas Je sais pas, en même temps j'ai l'impression On est, on est paumé là, j'ai l'impression vraiment y a... Y a rien autour donc ça me plaît pas euh, forcément. Bon. Eh oh oh oh, oh oh oh, je rigole, je rigole, c'est bon. C'est bon frérot, ça va bien se passer. Camtor reste assis. Bon. Alors par ici, qu'avons-nous Bah encore... Non frère. Par contre, on a encore un village... Oh la musique Oh, oh c'est bon ça. Oh ça c'est bon messieurs dames. Et en plus le village... ta, l'époque. Mais c'est vraiment les villages à l'ancienne ça. Il avait... y avait plus ça les villages comme ça. Et... Une grotte, une vraie grotte. Ok, on va pouvoir, y... on pourra y aller. Il y en a un petit village. Et par contre, euh... alors je sais pas ce que vous en pensez. Euh, vraiment, hein, je vais augmenter les chunks. Hop là, ce sera bien mieux. Mais attendez, on est entre deux montagnes, frérot, dans un village. Il y a une forêt là qui nous réservera peut-être des surprises. Eh, un petit lac. Eh. Et... Eh hey, pour s'installer c'est pas mal <rire> Excusez moi je suis peut-être un petit peu trop excité Ah c'est génial Eh hey, on va se poser ici Il y a une grotte juste à côté Il y a une grotte juste à côté Et je pense qu'on va euh, aller dans cette grotte Ah non euh, par contre alors attendez Je suis là pour vous sauver les villageois Sauvez les villageois Oh purée de pommes de terre Je peux pas faire de saut par contre Je peux pas faire de saut Ah oui non mais là les pauvres villageois euh, Attendez on va pas casser la source de lave parce qu'on a quand même de la lave, autant en profiter pour euh, on en aura besoin. Alors je vais peut-être pas mettre du bois. Bon bah voilà, bah, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Euh, au pire, attendez, au pire là il y a rien qui peut prendre feu là, à part les arbres. Ouais, à part les arbres c'est bon. D'ailleurs je vais couper les arbres. Je vais vous dire une idée que j'ai aussi, c'est pas vraiment un projet <rire> parce que c'est un peu con, mais j'aimerais faire un biome. J'aimerais créer un biome carrément. Et en fait, vous voyez les pousses d'arbres. Enfin, J'en ai pas sur moi. Les pousses d'arbres, j'aimerais en mettre l'un à côté de l'autre. Partout À un endroit, on verra, on verra où Et en gros, ben le parterre il va être recouvert de plein de plans d'arbres Et après par la suite, il y aura plein d'arbres qui vont pousser Et ça fera genre euh, Jurassic Park Vous voyez ce que je veux dire <rire> Juste ça, c'est un délire que j'avais envie de faire En lançant cette aventure Voilà, tout simplement Donc on, on pourra faire ça En tout cas, voilà les amis, on va, on va se poser ici euh, On va se poser, attendez, on va, on va prendre quelle maison en otage là Voilà, il y a beaucoup de va-et-vient On va se prendre une petite maison mais euh, suffisamment grande euh, je veux dire pour qu'on s'y sente bien Et on pourrait se mettre là-bas regardez Et comme ça on est un petit peu en retrait Qu'est-ce que c'est là-bas On c'est des animaux On est un petit peu en retrait Ah non mais c'est super serré frérot Mais c'est super serré mon pote Ah c'est bon j'ai trouvé J'ai trouvé une maison où on va s'installer Bah oui parce que je ne pas m'amuser à construire une maison alors qu'il reste deux minutes Hop voilà on va se poser dans cette maison là C'est exactement les mêmes tailles hein. C'est exactement les mêmes tailles Hop c'est pas grave Hop c'est chez moi ici maintenant, je euh, le dis On va s'en arrêter là pour cet épisode J'ai très très hâte, vraiment, hein, de vous lire <coughs> De voir vos maximums euh, de pouces bleus, vos encouragements Hop, et puis nous on va en fait Tout simplement se retrouver euh, très vite Très très vite, et on va les miner Ah, ça c'est un petit peu embêtant Euh, messieurs dames Vous aurez pas euh, vous aurez pas un petit four En vrai Qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh, c'est des poissons euh bon bah voilà Bah c'est plutôt pas mal En fait j'ai pas envie de casser le village C'est pas cool C'est pas cool Alors attendez 1 2 Je suis un peu couillon moi 3 4 5 non 5 non Attendez je vais faire une grosse bêtise Putain mais c'est pas possible 5 6 7 8 c'est bon je peux faire un four Ouais oui mais j'ai pas envie de tout casser ici Ce serait dommage Je vais je pas venir foutre mon bordel En tout cas pas dès le premier épisode Hein Voilà moi je suis quelqu'un d'assez euh, poli et courtois Hop Comme Benjamin Finalement Hop Hop Hop hop. Prochain épisode des amis on part <rire> miner Dans la grotte qu'on a vue là-bas Ou dans une autre si jamais elle est pourrie Voilà je vous fais plein de bisous les amis a très très vite, à très bientôt Vraiment, faites-moi confiance, on va se régaler Vraiment, on va se régaler Et j'espère que ça se ressent Et ça va vraiment se ressentir par la suite dans tous les cas Vous pouvez en être certain Je vous fais plein de bisous les amis Bon mercredi soir à vous, ciao tout le monde